Salut les amis de des et des infos, que le grand Dieu vous bénisse. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire une pédicure. Si vous vous faites des pédicures régulièrement, vos pieds peuvent avoir une apparence parfaite. Vous pouvez facilement vous faire une pédicure vous-même ou bien en faire une à un ami, un membre de votre famille ou un client. 1. Hein, enlevez votre vernis. S'il en reste sur les ongles de vos pieds, Retirez-le avec du dissolvant. Mettez une boule de coton sur l'ouverture du flacon de dissolvant, retournez rapidement le récipient et remettez-le immédiatement à l'endroit pour prendre un peu de produit. Frottez-vous les ongles des pieds avec le coton imbibé pour éliminer toute trace de vernis. 1. Si vous avez du mal à enlever tout le vernis, effectuez de petits mouvements circulaires avec le coton. 2. Préparez de l'eau. Remplissez un bain pour pied ou une simple bassine d'eau chaude. Vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces récipients pour faire tremper vos pieds. Si vous le faites chez vous, utilisez une bassine ou un seau en plastique ou bien la baignoire. Si vous voulez réaliser une pédicure professionnelle, utilisez un bain de thalassothérapie pour pieds qui vibre ou envoie des jets d'eau. L'eau chaude aide à nettoyer les pieds et à éliminer les peaux mortes 2. Assurez-vous que l'eau n'est pas trop chaude, car vous pourriez vous brûler les pieds. Trempez-y les orteils pour vérifier sa température. 3. Lavez-vous les pieds. Utilisez du savon, du sel d'Epsom ou du nettoyant pour pieds. Si vous réalisez la pédicure chez vous, utilisez simplement du savon doux pour un nettoyage en douceur ou bien un produit de pédicure comme un nettoyant hydratant ou antibactérien. Si vous voulez quelque chose de naturel, utilisez 250 g de sel d'Epsom. Mélangez bien le produit avec l'eau avant de faire tremper vos pieds. 3. Si vous utilisez du liquide vaisselle, du savon pour les mains ou du gel douche, utilisez-en environ 2 à 3 cuillères à soupe. Si vous utilisez un produit spécial pour bain des pieds, consultez l'étiquette avant d'en mettre dans l'eau. Le dosage conseillé peut varier d'un produit à l'autre. Pour un moment de détente à la façon d'un spa, versez environ 5 gouttes d'huile essentielle dans l'eau. Utilisez des huiles comme l'amande poivrée, le citron ou l'arbre à thé pour nourrir votre peau. 4. Faites tremper vos pieds. Laissez-les pendant 5 à 10 minimum. Plongez-les dans l'eau que vous avez préparée et détendez-vous en attendant de les sortir. Vous pouvez lire un livre, regarder la télévision ou téléphoner à quelqu'un. En trempant, vos pieds s'adouciront et il sera plus facile de vous limer les ongles et de soigner vos cuticules. Au bout de quelques minutes, sortez-les du bain. Un bain des pieds est excellent pour soulager le stress. 5. Éliminez les peaux mortes. Pendant que vous avez encore les pieds mouillés, frottez-les avec une pierre ponce ou une lime à pied. Une pierre est un morceau de roche volcanique très léger et poreux souvent employé pour retirer les peaux mortes et la corne. Vous pouvez aussi le faire avec une lime à pied. Placez l'outil contre la plante de chaque pied et faites-le glisser rapidement d'avant en arrière sur votre peau. Travaillez sur une partie d'environ 3 cm à la fois. Appliquez une pression homogène en faisant attention à ne pas appuyer trop fort. La plupart des limes à pieds ont deux faces, une à grain grossier et une à grain fin. Utilisez la face abrasive pour détacher les peaux mortes et celle à grain fin pour lisser votre peau. Si vous avez de la corne épaisse et tenace, vous pouvez aussi frotter vos pieds secs avec la lime ou la pierre ponce. Cela vous aidera à éliminer la corne plus facilement. 6. Utilisez un gommage. Appliquez-en sur le dessus et le dessous de vos pieds. Prenez une petite noix de gommage pour pieds dans votre paume et frottez-la entre vos mains. Passez-vous les mains sur les deux pieds et frottez-les en effectuant de petits mouvements circulaires pour les exfolier avec le gommage. De nombreux gommages pour pieds contiennent des particules de pierre ponce permettant d'éliminer les peaux mortes ou règes qui restent. 7. Rincez-vous les pieds. Lorsque vous les avez bien frottés avec le gommage, remettez-les dans le récipient rempli d'eau pour les rincer. Frottez-les avec un gant de toilette pour éliminer les restes de gommage. Lorsque vous avez tout enlevé, séchez-vous les pieds avec une serviette et lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. 8. Coupez-vous les ongles. Utilisez un coupe-ongles pour les couper en ligne droite. Tenez l'outil avec votre index et votre pouce et appuyez pour couper vos ongles. Coupez-les toujours en ligne droite d'un côté à l'autre. Si vous les coupez en biais, vous pourriez avoir des ongles incarnés. Veillez à couper vos dix ongles de pied. Coupez-les à la longueur que vous voulez, mais pas trop court. 9. Limez-vous les ongles. Alignez une lime avec le bord de chaque ongle et frottez-le doucement en allant d'avant en arrière pour lui donner une belle forme. Placez la lime en biais au coin de l'ongle pour les arrondir, ou bien limez-les simplement en ligne droite, comme vous préférez. Si vous limez les coins, vous n'avez pas à vous inquiéter des ongles incarnés. Cela se produit uniquement lorsque vous les coupez. 10. Adoucissez vos cuticules. Appliquez du baume ou du sérum adoucissant pour cuticules sur la base de chaque ongle. Vous pouvez aussi utiliser du miel pour les adoucir naturellement. Les trois options sont excellentes pour ramollir vos cuticules suffisamment pour que vous puissiez retirer les parties mortes. Appliquez le produit choisi au niveau où l'ongle rejoint la peau et frottez-le pour le distribuer et le faire pénétrer. Si vous utilisez du baume, Passez-le sur chaque cuticule. Si vous utilisez du miel ou un sérum à base d'huile, appliquez une goutte sur chaque ongle. 11. Repoussez vos cuticules. Utilisez un pouce cuticule ou une petite lime à ongle. Pesez simplement l'extrémité courbée de l'outil sur la base de chaque ongle à un angle de 45 degrés et poussez doucement la cuticule vers la base de votre doigt. En appuyant un peu. Vous devriez facilement repousser vos cuticules de façon à pouvoir les tailler proprement. 12. Taillez-vous les cuticules. Utilisez un coupe-cuticule pour retirer les parties mortes et les envies après avoir repoussé vos cuticules. Commencez aux extrémités de chaque cuticule et coupez par petits coups jusqu'à ce que vous ayez enlevé toute la peau morte. Coupez uniquement les peaux mortes et les cuticules. Sinon, vous pourriez vous abîmer la peau ou avoir des ongles incarnés. Cette étape est facultative, mais elle permet d'éliminer les peaux mortes et d'avoir des pieds aussi beaux que possible. 13. Mettez de la crème hydratante. Elle adoucira et hydratera vos pieds. Prenez une petite noix de crème hydratante et frottez-la entre vos mains. Appliquez-la sur vos pieds un par un. Frottez votre peau pour faire pénétrer complètement le produit. 14. Séparez-vous les orteils. Il sera ainsi plus facile d'appliquer le vernis proprement. Utilisez des séparateurs d'orteils, c'est-à-dire de petits morceaux de plastique ou de mousse qui s'insèrent dans les espaces entre les orteils et les écartent les uns des autres de manière à ce que vous puissiez vous vernir les ongles sans faire baver le vernis. Étant donné que cela vous permet de voir toute la surface de chaque orteil, il est plus facile d'appliquer le vernis.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 il est plus facile d'appliquer le vernis. 16. Appliquez une couche de base. Laissez-la sécher complètement. La base aide le vernis à adhérer aux ongles. Elle forme également une barrière qui protège les ongles des produits chimiques dans le vernis. Ouvrez le flacon et appliquez une couche de ce produit sur l'ongle de chaque orteil. Commencez au niveau de la cuticule et faites un très fin allant jusqu'au bout de l'ongle. Répétez le procédé jusqu'à ce que vous ayez couvert toute sa surface. Attendez que le produit sèche complètement. En général, cela prend une minute ou deux. La base empêchera le vernis coloré de tacher vos ongles. 17. Mettez du vernis coloré. Appliquez-en une ou deux couches. Une fois que la base est sèche, Ouvrez le flacon de vernis de votre choix et appliquez la couleur de votre cuticule jusqu'à la pointe de votre ongle à l'aide du pinceau. Faites entre un et trois coups pour couvrir toute la surface de l'ongle. Si la couleur n'est pas assez opaque, appliquez une deuxième couche une fois que la première est parfaitement sèche. Le vernis devrait mettre environ deux à 3 minutes à sécher. Si vous voulez apporter une touche colorée à vos tenues d'été, Choisissez une couleur vive. Éléments nécessaires Du dissolvant Une boule de coton Un bain de thalassothérapie pour pied, une bassine ou une baignoire du savon ou du sel d'Epsom. Une serviette Un gant de toilette Du gommage pour pied, Un coupe-ongles Une lime à ongles De la crème adoucissante pour cuticule ou du miel Un pouce-cuticule un coupe-cuticule, des séparateurs d'orteils, de la base à ongles, du vernis à ongles, du vernis de protection, de la crème hydratante pour pieds. Conseil. Elle est souvent plus facile de mettre du vernis sur les ongles de quelqu'un d'autre que sur les siens. Lorsque vous avez terminé, nettoyez vos outils avec du savon et de l'eau ou de l'alcool à 70 degrés. Si vous utilisez des outils sales, vous risquez de propager des bactéries. Merci de partager, et n'oubliez pas de vous abonner.